Tu es prêt à me faire voguer sur les 7 mers, Maillard Et sinon pour le jeu <rire> <rire> Tu sais que tu, tu viens de me voler ma virginité du, euh, du stream à, à, à deux quoi. Tu es le premi la première personne à... Ouais. Je Ton premier. C'était mon premier et on je oublie jamais le premier. Je te garantis pas d'être doux. Merde. <rire> <rire> on <rire> oublie jamais une première fois parce que généralement elle est toujours médiocre, tu vois. <rire> <rire> Genre, y a un magasin de vêtements ou pas parce que vraiment je suis vraiment nu. Non, il y en a pas dans CIF Il va falloir que tu restes comme ça. Non, je peux pas faire pousser ma barbe aussi Non non non non, il y a pas de vêtements, pas de barbe, c'est vraiment barbe. ouais, c'est CIF aussi c'est hyper important, c'est faut que tu sois nu. Moi, je m'appelle Captain Patate. Ouais. Euh, J'étais anciennement un, un capitaine d'un navire euh, si grand que le monde ne pouvait le contenir. Mais en fait, j'ai tout perdu au jeu et dans la boisson. Et maintenant, aujourd'hui, je, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Et j'ai dû vendre mes habits euh, <rire> pour pouvoir <rire> continuer d'exister. Ah, on t'a dépouillé. C'est chose... vraiment des salauds. Les gens sont vraiment des salauds. Ouais. Des salauds. Mais, mais une chose reste là, c'est ma capacité à boire un petit peu de bière. Ah, j'ai trouvé un verre de terre. Ouais. Alors les vers ça. de terre, ça, ça a un effet assez proche du grog. Ok, ah, ça, ça rend sous Presque. Ok, attends, je vais essayer. Attends, peur. Pour la science. Pour la science. Ça rien fait. On est juste dégueu. Non, pas, pas que. Ah si, t'es... Ah, es... ah mmh. pourquoi tu sors ton saut On va vomir Bah non, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes <rire> Mais rien à voir Vous êtes larves. bien vert, monsieur Mousse <rire> <rire> Vous êtes désormais oh baptisé. <rire> Mais oh, c'était ça le baptême Si on est un navire, et qu'on fonce droit sur un rocher... Dans cette situation, je change de cap. Je demande de l'aide à madame. Je deviens géologue. Au euh, bout d'un moment... Mourir. Bah, oh, mais zim, mais on, on va mourir Alors, justement, moi je suis capitaine, je peux pas donner des indications et en même temps naviguer. Je, je suis navré, mais... Euh... <rire> mais je je mais peux pas tout faire Je, je mais peux mais pas là, tout, là, tout faire. Je <rire> <rire> Après, je veux, je veux bien passer entre les deux, mais au bout d'un moment, il faut qu'on s'arrête yeah. Ok, il est où <rire> il, il me troll en plus <rire> Parce que je sais pas comment arrêter un, un bateau, ils m'ont pas appris, en fait Mais... Laisse-toi porter par ton destin. Ok <rire> <rire> Ok, madame <rire> Alors, je regarde de, de mon côté, mais non, non, non, je, non. Vois, je vois personne. En même non. temps, le monde, j'imagine qu'il est assez grand et donc, du coup, t'en oh, crois pas tous les. Oh, tu tombes assez facilement sur les gens. Ah ouais mmh. Est-ce qu'ils sont tous belliqueux comme j'ai envie d'être ou. Euh... Mmh, partons du principe que oui. Non, non, non, non, bah lui, il va exploser pas du tout, euh, c'est euh, une coutume pour dire bonjour. Hein. Yo <rire> <rire> <rire> Moi, j'ai pas le temps. <rire> <rire> Alors... Mais oui, mon pote, tu... es mort Bah... Tu... Non, pas du tout, mais par contre, tu brûles, j'ai l'impression, quand même. Ah, ouais, mais tu, tu brûles. me brûles en même temps ah, Mais tu me brûles le... Tu m'as mis le feu, Mathieu. Après, tu fais droite, gauche, droite, gauche. Tu fais avec des rames. Après, tu peux avoir certaines doses de difficultés supplémentaires qui tombent... ...un peu de manière euh, aléatoire. Ok. Genre du vomi. Et tu m'as vomi dessus Mais... mais... Mais on vomit pas sur les collègues qui conduisent la chaloupe Bien sûr que si Ou <rire> <rire> Dans quel monde tu as vu qu'on vomissait pas sur les collègues <rire> On est marre de me faire vomir dessus Mais c'est la piraterie <rire> On the road again... Bah ouais. euh, du coup on, a, on, on avait trouvé le, le petit chemin Ouais. Ah il y a plein de serpents, tout le monde veut me tuer sur cette île, c'est pas possible, je crois que même le, le capitaine de mon bateau veut me tuer. Impossible. Hop, et je peux même... Harponner premier harponnage, premier oh. harponnage, mais si, mais, mais c'est potentiellement mortel en fait. <rire> Ce vient de un être. coup de harpon à travers le corps, non, ici c'est euh, C'est vraiment juste de la courtoisie. Tu peux récupérer le, le tonneau, le tonneau il se vend bien sûr. Il se vend, ah ouais, ah, bien sûr, hein. il se vend assez cher. Ouais. Euh, si, tu, si tu le harponnes, par contre, ça va tout péter. Bah, c'est un risque, c'est absolument un risque. Ok, vas-y, j'y vais. Mission Ninja, je suis sous l'eau, ils m'ont pas vu. Il euh, n'y a pas de navire pour l'instant. Ils m'ont pas vu, Turbo Ninja. Ah la vache <rire> Il m'a <rire> Et sache que moi je l'ai fait, ça m'a pas plu de le faire. Mais si je t'ai trahi, c'est uniquement par professionnalisme. C'est toi qui m'as trahi Non, pas du tout. C'est toi que... qui m'as tiré non. dessus ah, Non, je t'ai pas tiré dessus, je tire à côté. Après, il y avait un tonneau explosif à côté de toi, mais... Moi je croyais que c'était un des squelettes qui m'avait tiré dessus et qui avait mais non, mais en fait Mais c'est complètement un squelette Mais c'était toi Non C'est pas moi <rire> Pas du tout Pas du récite. tout Non mais c'est faux C'est faux C'est honteux Mais c'est pas honteux, c'est professionnel On a un sloop, on a vraiment le plus petit. Ok. Un... T'es pauvre en fait comme capitaine. Quoi T'es pauvre comme capitaine. Aïe, Aïe Ça fait mal un peu, mais moins qu'un tonneau explosif. <rire> c'est un chat! Oui, c'est un chat! Tu le, tu le mets pas dans le canon. Hein. Ah. T'as vu dans quel sens aller le vent ou pas? Euh... euh. Ouais, il est, il est toujours contre nous, je crois. Ouais. Tu viens? Non, mais t'as mis un chat! Mais pas, mais pas un... du tout. Mais si, regarde! Mais de quoi petit... tu parles? <rire> c'est terrible! C'est terrible! Sais pas. Mais non, mais c'est le, le, le boulet, il est mal taillé, il est pas rond, rond, tu vois. Mais, mais pourquoi le chat, il est cool? Mais tu es une horrible personne! Au revoir, <rire> Je vais quand même aller checker sur la carte s'il n'y a pas des Reapers qui viennent nous voir. Ouais. Je suis, un, je suis un bon mousse ou pas Ouais, non, c'est très très... Oh, cool, cool. <rire> Ok, c'est pour l'instant tout va bien. Pour l'instant... C'est ça hein, il y avait un mort... ...au camp plus haut. Ah... Alors Des munitions. Hein. Les, les munitions ça va, je crois que j'ai... <rire> ah ça c'est le raise. Ça c'est le raise, tu vois, je peux te réanimer. Imaginons... Euh, un tonneau explosif euh, explose. Il travaille une deuxième fois. <rire> c'est incroyable! Mais non, mais c'est pour c'est pour le travail! Euh, c'est fou ça! Franchement, avoir le mal partout! Euh, ça me incroyable. dégoûte, tu sais! <rire> Je vais changer de navire! J'en ai marre de navire! Putain, il est, il est super proche de nous! Oh la vache! Il est proche comment, on veut dire? Mais genre à côté! Hello, motherfucker Ah mais ouais Mais ouais <rire> mais... mais... On se Vous connaît tout bois. juste, le gagnant, mais genre... Euh, c'est le Tinder de Sea of Seas, euh, il va se calmer, là, hein. Quel dieu Je te laisse na... prendre la... Je te laisse gérer le navire, je descends, j'y vais Ok. Ah non, c'est bon, je suis watch -hat. Tu es seul à es bord. Je suis mort. Tu es seul à bord. Tu es seul T'es complètement seul à bord. <rire> Oublie pas de... De cuisiner du poulet. Du poulet du coup, de cuisiner du poulet Mais du bon, que <rire> c'est un peu du poulet. Là, je vois difficilement qu'on va pouvoir s'en sortir. Non, non, mais si, si, si, si. Cro crois Cro croisi Non. Ouais, si j'ai cop pour ma vie, hein. Ok, ok. Oh, ouais, coulée ici. J'ai merdier <rire> Oui, Maillard euh, Moi, j'ai qu'une hâte, euh, c'est de tester euh, la bagarre euh... Où bon, est-ce que tu testes, là C'était <rire> bien Mais putain, c'est le merdier J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux que je commence, okay, la... commence par quoi la... Commence par la mauvaise. On a plus que 50 boulets. Ok, c'est quoi la bonne On est vivant. Ok, c'est pas mal. Okay. Attends, attends, attends, je crois qu'on l'a Je crois qu'on l'a Non, c'est vrai je crois... On l'a complètement Mais oui mais... mais oui Mais oui On est quand même en train de continuer à couler, donc je vais finir à boucher le trou Merde. Mais... Il était en train de danser <rire> Il vient vers nous alors que c'est un... un poste Ouais c'est pas okay. courant là, ce qu'on voit là. C'est pas du tout courant. Hein. Nageo okay. Donc tant qu'on leur tire pas euh, ça... dessus, on voit pas l'aggro. Le mâle appelle une femelle de son arrière. Ça va bien se passer. Il se pavane, tellement... la poitrine ah, gonflée fou. et ah, la tête ouais. haute, Allez. prêt à Salut, sa ça va Avec de petits oh, battements bon bon bon bon, d'ailes, la femelle incite le mâle à la Moi prendre en chasse. Vendre. Merde, j'avais oublié de recharger. Mais non, chargeons. Les sons qu'elle émet ressemblent davantage à des mmh. sifflements, des grognements mmh. ou des mugissements. Alors. En le menant ainsi par le bout du nez, elle teste sa vitesse ah et son Alors agilité. Pas, bon la séduction peu. passe toujours par une course-poursuite. On n'est pas touché. Pour impressionner la belle, il doit lui en mettre plein la vue, et il ne recule devant rien. Je remets l'angle à gauche. Mais le mâle est encore loin de la ligne d'arrivée. Alors, pour ruser, il ouais, va exécuter danse, un petit couper. pas de danse. <rire> je... Okay, arrête. Arrête. Pourtant, je vivais ma meilleure danse. <rire> je... ah, putain, <rire> ça toi, hop Recule, Satan Alors que la température a ah, fraîchi en cette toi, fin toi. de journée, le mâle s'apprête à se donner à nouveau en spectacle. Recule voilà. Vas-y, brune, brune le mâle est Dès parvenu à de, ses fins. Un... Il a attiré l'attention de la femelle. C'est le chaos C'est le chaos Mets-nous à gauche, mets-nous à gauche Ok. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Vas-y, je vais en bas. Ça okay. va en bas, j'ai l'impression. On y voit un peu plus rien parce que c'est la nuit. Et on l'a coulé! Au 19 e siècle et jusqu'à la seconde guerre mondiale, les Européens se sont arrachés les plumes qui se vendaient à prix d'or. Elles ont longtemps été un symbole de pouvoir et de luxe. Putain, on est devenus des zinzins, tu Ah ouais, on est devenus des pirates super zinzins. Super coolos. Bon, j'écope un peu. Ah oui, c'est vrai. Ça compte aussi un peu. Je suis à l'aveugle, des fois ça marche. Ouais, ouais. C'est quoi ça? C'est un tonneau explosif Tu l'as harponné mec Tu l'as harponné ouais regarde <rire> Putain te... oh. la vache tu as oui, oui, oui. là, oh, oh. Bah ouais Ah la vache <rire> Je te jure, si, si on se prend un hit là, notre navire il va dans l'espace. Ah hein. on a, ah, une on bombe a complètement... Euh, on a une bombe au cul et on a une île devant. Tu préfères quoi Merde on est. une deux Il y a un galion joueur derrière nous Il y a un galion... Il okay. y a un, un brig Joueur en face question. de nous, à gauche il y a deux navires fantômes et on est en train de brûler. Qu'est-ce que tu préfères On est ouvert partout, on a deux trous pour l'instant, je vais les boucher. Vas-y, essaye de le décourayer. J'essaie. Ça va la vie Ouais, toi, qu'est-ce que tu deviens Non, mais... Les <rire> <rire> <rire> oh, bah, Tranquille. Hein. Ah, écoute, <rire> ça va. <rire> je suis allé chez le coiffeur et tout. Et... Et <rire> J'enlève la flotte. Ok, je vais tirer. Ah, ok. Ah, mais t'es sur le. Oui, je suis chez eux <rire> je, suis je, suis de... <rire> je... je suis plus à bord bon, je suis plus à bord C'est bon, c'est que je pas là C'est merdé Oui, merdé. je confirme. Ça va toi ou pas sur le. Sur le... À bord euh, Je leur tire dessus, j'attaque leur... ceux qui sont au canon pour les empêcher de tirer dessus. Cool On coule C'est vrai Non Non, non, mais ça va, ça va, ça va. Ça va. J'arrive Ok, il y a encore un trou, c'est le merdier. <rire> je vomis un peu là, j'ai l'impression. Oh... suis okay, okay. <rire> je suis juste derrière nous. Ok, ok. Je largue... Euh... Non Non, Mathieu Non, rien, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il se passe Je vais aller réparer avec elle, je te laisse gérer. Ah oh, putain, il y a un craquel <rire> Ok, coulois. Oh le kraken tu me formes en deux minutes <rire> tu quoi Alors Dégage Ok c'est le merde <rire> Je sais pas Moi si... bah non plus je sais pas okay. Je sais On oh fout oh, putain Lâchez nous Lâche Répare répare pas répar. Vide pas. Qu'est-ce qui se passe Merde me... C'est de Oui Ouiiii Je me fais bouffer Et moi aussi Oh mec mais... Là, je passe saloperie Ok, ok. Qu'est-ce que je peux faire Je peux rien faire Alors, en fait, il faut que tu débattes soit en tirant, soit dans des coups d'épée, ou quoi. Mais là, euh, l'inquiétude, c'est le, le... Ah, d'accord, coup d'épée. Ok, okay. coulos Oula, oula, Putain, oula, oula, je suis écope Mais je suis dans Je <rire> suis dans l'eau oh, Reviens Reviens J'essaye, mais il m'a jeté à l'autre bout de la planète T'es tout seul pendant un petit moment, mon pote Eh ben, c'est une nouvelle... Euh, je dirais... Euh, 4 sur 10 Non oh, Putain je... <rire> Faut que je passe sous le bateau C'est peut-être pas passé giga loin On va, on va pas se mentir J'ai une idée Je vais cuire du cochon Ok <rire> <rire> Putain, c'est le dernier, faut que j'apprenne tout d'un coup <rire> Mais c'est ça qu'on veut, c'est de la difficulté Je, Je peux pas tirer parce que j'ai le kraken devant moi <rire> Ok on est touché Ouais Ça, ça, passe... é... ça c'est épique putain mais il est... Ok est NON Quoi t'es mort Mon cochon il est... il est trop cuit Ah mais tu fais du cochon mais tu crois vraiment qu'on a <rire> le temps de se faire de la, de la bouffe Et... <rire> Je, re, je remonte le mât Non, non, <rire> occupe-toi de, de, de tirer, c'est pas grave, on a pas besoin de... de... Là, pour l'instant, on a pas besoin de mât. besoin de mât Allez. Il est mort On a eu le Suivant. galion On a eu le galion Suivant <rire> débarrasse donc, on se foirait Arrête Tu au Japon <rire> <rire> Mais comment on va se débarrasser d'un putain de Kraken Avec le swag, avec le swag J pas d'angle, j'ai pas d'angle, j'ai pas de putain d'angle Allez, pas de panique, pas de panique, bordel. C'est dans oh, la tête bah non. Ah vache... C'est bon, je remonte C'est bon Ok Goz Fâcheux, portel de cul Waouh. Wow. <rire> On va claquer ou pas Ouais, ça a l'air de bien se passer Il est parti Quoi Il est en train de partir En train de partir il, il, est il est parti! Il est parti! Il est parti! Alors, ton premier Kraken? Ah bah, tranquillos, mon, pr mon premier si Optim, <rire> si tu veux dire. Koulos, ça s'est passé nickel! <rire> <rire> ouais. Ah, c'était Tandax. Ah, c'était Koulos. Ouais. On a pu ouais. un Kraken. Oui, après, le Kraken, il est capable de se retrouver là. Hein. C'est vrai. Respecte mon autorité, <rire> jeune kraken. Respecte mon autorité Attends. Putain y'a y a, y a un. Y'a y a, y a un requin qui me regarde Y'a un requin qui me regarde, c'est dangereux ou pas Ah la vache ouais. Oui j'étais Ça fait toujours ça la première fois. Il va mourir, il est là, il est là. C'est bon, je l'ai eu. Allez, viens, on lève pas. Direct. Vas-y, une fois que je tombe long, bordel. Prépare. Je vais prendre l'eau, je vais, je vais ouais, éteindre l'incendie. Oh non Y'a un kraken Y'a un kraken Ok ok pour cool. l'autre Répare tout, répare tout ce que tu peux J'éteins le feu d'abord je répare Euh répare ce que tu peux Super Une bouteille d'homme Oh mon dieu vas Quoi Ouais, je sais, je, je, je, je répare, je répare. C'est le merdier. Oh. Non, il a tout pris oh. le, le Reaper. Ah merde! Le Reaper, il a tout pris. Il a tout pris? Ouais. Ah merde! Et, Et il les est revenu, ils, il ils, il il ils nous ont ancré. Il m'a tué, il m'a tué. Il nous a ancré. C'est la fin du voyage pour nous. Ouais. C'est pas grave, mais attends, comme euh, entre en matière. Euh... J'ai l'impression que euh, le, le pic. Oh, t'as trouvé? Fait. T'as trouvé First Première J'étais. Oh là là Et ça, ça c'est un crâne super cher. Premier coup de pelle en plus. <rire> okay. Allez. Ah. Du coup là leur carte elle ouais. a bah, Tu ils doivent être euh... <rire> entre eux en train de se dire, hey Joe, c'est toi qui a fait la mission Non, et toi Joe <rire> J'ai l'impression qu'on se remplit mais je sais pas par où un film de nature là Hop, ah Bon, j'ai la pure. Faut m'aider, faut m'aider, on meurt. Oh. OK. Je m'occupe des trous. OK. On a la carte ouverte Attention, il s'inquiète. Ouais, ça va, ça va. Euh, bon les trous, ça continue. J'ai l'impression de passer ma vie. Euh. On va de routine. On a peut-être on... plus de barres, mais. Est-ce que c'est un problème Mais non, on coule euh, On a 4 trous sur le plan supérieur. Oh là, la vache. Oh putain. Tu brûles, mon pote. Brûle. Euh, je brûle, euh, c'est l'esprit le... d'équipe. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai bientôt, j'ai bientôt. Ouh là, là, mais il fait un move de. Mais tu vois, on est d'accord C'est pas les gars Mais va-t'en Va vers va rétro Gavianas. Oh la vache Mais... <rire> Écoute, j'y vais Occupe-toi du navire. Okay. Mais ça se passe assez coulons, ça voilà, quoi, là, Comment ça Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi Tu t'occupes. Je reviens. Comme je n'ai aucune personnalité, je vais faire comme toi. Ok. Euh, tu t'occupes de la cuisson et de, de la barre et de l'observation des Reapers et de tout le reste Euh... Ok. Go. Top là Check Ok, check <rire> euh, Comment on check dans ce jeu Euh... Attends, je vais... On peut dire, voilà. C'est presque un check <rire> Pourquoi il y a une musique inquiétante Merde, il y a un Kraken, mec Mec, hey, check Bordel, il y a un Kraken Putain il s'est barré pendant qu'il y avait un putain de Kraken Ah oh, fais chier Lâche-moi C'est le bâtard Putain <rire> Kraken faut que je m'occupe du poulet Merde Ah Il va il va cuire <rire> Ok, pas d'inquiétude mec Pas d'inquiétude, tu t'es entraîné pour ça, tu t'es entraîné pendant au moins une semaine. On s'inquiète pas, on s'inquiète pas. On reprend des boulets de canon. On avance. Laisse-moi tranquille toi Décache Non Qu'est-ce non. Non. Qu qui eh se, oui, qu qu se passe Qu'est-ce qui se passe J'ai lâché J'ai juste fait un pissou Ma qu pile quand t'es parti Qu'est-ce que.. Mais je me suis occupé du poulet, t'inquiète pas Ah yes Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas mais je mange ton poulet <rire> Montre-nous euh, comment tu as intimidé le kraken et je l'ai complètement intimidé. Je l'ai même bouli, tu vois. Tu me racontes comment c'est passé Et Bah, il est arrivé, il est sorti, il a fait Hé hey, toi, file-moi de son bateau J'ai fait Non, non, non, non, c'est mort C'est ouais, mort tu Je vois, crois que tu fais peur avec tes tentacules Tu sais le nombre de hentai que j'ai regardé, je sais comment ça se finit Il a fait Ah, laisse-moi tranquille Après, je lui ai tiré des bouts de canon. Il a fait Non, mm -hmm. s'il te plaît, t'es trop fort pour moi J'ai fait Reviens plus jamais, hein Sinon, gros gros. Hein. Et puis voilà, c'est terminé. Et puis là, fin euh, du pisson. T'as sauvé la viande en plus j'ai tout sauvé. La veuve et l'orphelin et tout tu vois. Sauf la dignité. <rire> y'a un autre bateau qui arrive. Y'a un autre bateau qui arrive. Ah mais ouais mais c'est un galion C'est quoi ce serveur Ils sont en train de se fight. Ok. On loot, ah. on se casse. <rire> on fait vraiment les yens, tu sais Je vais aller aborder le galion. <rire> je sais pas pourquoi je fais ça. C'est nul <rire> de... Oh dieu Oui, truc reviens Ouais, reviens. Ok, alors... Attention. Oh. Ça se vient ou quoi Ouais, je fais de près du coup je fais quoi Moi je fais une attaque frontale ouais. parce que... Attaque, attaque. Attaque frontale <rire> <rire> oh, okay. oh Ah c'est sale ce qui se passe J'arrive, j'arrive. Ils sont dans la merde ou pas le Galion Bah ils sont en train de galérer comme ils peuvent. Ils essaie de me tirer dessus en fait ils ont board et on est deux à board c'est-à-dire qu'il y a le sloop doit être deux, On est deux à board Et on, on les prend en sandwich en fait C'est-à-dire qu'on a comme allié des gens Ouais. ouais. ouais c'est euh... très sale ce qui est en train de se passer parce qu'on profite de la faiblesse à nous c'est vraiment dégueulasse franchement euh, c'est pas sympa pas... Je défense oh parti. Oh merde! Merde! <rire> J'arrive! Euh, le, petit, le petit nous aide encore ou pas? Je sais pas trop. Vas-y, six lignes. Si, il nous aide. Enfin, on est, on est ensemble. Il est mort? Ah non! Ah, pas du tout. Fais gaffe à pas tirer sur notre collègue. Ils sont tous seul tout sur la ah, barre okay. et, et, et la canonade. Euh. Quoi que, quoi que, quoi que. En fait, j'ai pas de. Ils ont coulé Ils ont coulé <rire> Ils <rire> ont coulé Du coup, on fait quoi On s'attaque au petit Ouais. C'est une petite voix fluelle. Ouais, c'est quoi tout... On les attaque, on a rien à perdre. C'est quoi On s'en fout. <rire> on s'en fout. Aucune race, aucune race, c'est quoi Aucune race. Ça restera dans le mémoire Ok. Ok, <rire> on ok. On ouais, est des quoi. mauvaises personnes. Mais grave Ah Je suis le capitaine pirate. Et je viens prendre votre or. On fait une sortie éducative, monsieur. <rire> Il est tombé ou pas Oui, on l'a coulé On est vraiment des ordures. Mais ouais Alors oh, es... Qu'est-ce que ça fait de... <rire> <rire> on est des ordures. Mais ouais, grave Mais c'est parce que t'as une mauvaise influence sur moi. <rire> Le Hold fameux it. pissou kraken. Bien sûr <rire> C'est vraiment très drôle. Donc euh, merci beaucoup. Merci, bah, merci à euh, toi euh, pour, euh, pour euh, cette session. C'était euh, vraiment chouette. Avec plaisir, avec plaisir. À charge, euh, charge de à charge revanche. Oh ouais, à charge de violence, bien sûr. Avec de revanche. violence ouais, de violence <rire> Donc, de ouf. Et d'injustice. cas, <rire> merci beaucoup hein. merci à toi. C'était vraiment super chouette. Merci à toi chouette. Maya. Et puis bon bah, plaisir. Au et vache. puis on se dit à bientôt, ouais. De bisous À, à bientôt, ciao ciao. Ouais.